Euh, disons que nous, on a, on a commencé à travailler les mélanges à travers les couverts végétaux. Euh, ça a été notre, notre, notre grosse entrée mélange. Hein, parce qu'après, une fois qu'on a réussi globalement à simplifier le travail du sol, on s'est dit que si vous voulez que ça marche bien et si on veut réussir à à ne pas avoir à travailler, il faut faire travailler d'autres individus, individus, entre autres l'activité biologique. Et si on veut qu'elle travaille, il faut la nourrir. Et si on veut la nourrir, eh bien, ma foi, il faut lui apporter euh, de l'énergie. Et l'énergie, c'est la photosynthèse. Donc, il faut de la photosynthèse. Et il faut, euh, disons, une photosynthèse un peu diversifiée, parce que l'activité biologique se nourrit pas que de feuilles, pas que de paille, pas que de racines. Et donc, c'est là qu'on a commencé à travailler les, les associations, les mélanges à ce niveau-là. Donc, euh, aujourd'hui, on a mis en place des systèmes en matière de couverts végétaux qu'on appelle des biomax. Euh, donc euh, pour euh, biomasse et biologie maximum, c'est un peu barbare, mais ça a permis d'ancrer ça dans nos, dans nos têtes. Euh, sur certaines expérimentations, on est passé d'un couvert simple d'avoine ou de facélie de, de qui faisait une, deux, trois tonnes. On arrivait jusqu'à 10 tonnes de matière sèche en, en l'espace de en l'espace de trois mois, avec des couverts comme ça, on monte jusqu'à 12-15 espèces dedans. Donc on met un peu de légumineuses, on, met, on, met, on va mettre du tournesol, on va mettre de la facélie, on va mettre de l'avoine, la on, on va mettre du radis. Et, et en fait, euh, l'idée c'est d'essayer d'utiliser de, au mieux l'ensemble des fonctions de, de chaque plante et de créer une, une espèce de synergie Et bon, en matière de disons, d'efficacité de, aérienne, parce que c'est que la biomasse aérienne qu'on mesure, c'est clair, ça fonctionne. Euh, quand on fait des profils de sol, on voit bien qu'il y a une compétition qui fonctionne au niveau racinaire, un petit peu pareil qu'en agroforesterie, plus on a de racines qui rentrent en compétition sur l'eau, sur les nutriments, sur l'espace, ben on, on descend l'enracinement, et bien si on, si on arrive à progresser en enracinement, on a des profils un peu plus épais, enfin des sols plus épais, qui vont être profitables pour les cultures qui suivent la partie couvert, ça nous a apporté plein de nouvelles idées. Et en fait, aujourd'hui, on, on a appris que la, la biodiversité était une richesse. Et on parle de plus en plus de biodiversité fonctionnelle. C'est-à-dire que c'est à nous, en tant qu'agriculteurs, à l'encourager. On ne fait pas de la biodiversité pour faire de la biodiversité. On fait de la biodiversité parce que c'est un outil utile qui peut nous apporter des, des, des services. Un exemple très simple, c'est que si on ne met pas de couverts végétaux, si on laisse une parcelle nue, il y a plein de plantes qui vont arriver de manière spontanée. Donc euh, en, fait, en mettant des couverts et une multitude d'espèces, bah, en fait, on fait une forme de pack avec la nature. Bon, on veut plusieurs espèces, mais on va mettre plusieurs espèces, mais une... on va décider d'une certaine manière des espèces qu'on va mettre. Euh, on sait que ça a un impact aussi sur la, la, la diversité biologique du sol, la diversité biologique aérienne. Donc ça, ça nous a appris euh, de choses. pour ça qu'aujourd'hui, paradoxalement, alors qu'on disait que toutes les techniques de semi-direct étaient plus utilisatrices de phyto, on arrive à conduire des colzas en semi-direct sans aucun herbicide avec euh, des avantages certains en matière d'insecticides, euh, des gains de rendement et moins d'utilisation d'engrais. Donc, euh, oui, on commence à voir que. Euh, la, insérer de la diversité euh, ben, dans l'espace mais aussi euh, dans le temps euh, peut apporter énormément d'avantages. Alors c'est à nous de, de comprendre les mécanismes écologiques et d'arriver à, à juste poser les plantes correctement comme un, un, pulse, un pulse habile. Quoi.